Savez-vous quelle est la monnaie au royaume des poissons Le sous-marin, bien sûr <rire> Elle était mignonne, celle-là Tout comme notre... Non, la vidéo d'aujourd'hui ne va pas être mignonne, elle va être coriace Elle va être coriace parce que nous allons donc parler de monnaie, et quand on parle de monnaie, c'est toujours coriace On va parler de monnaie, et pour deux raisons. La première, c'est que la semaine dernière a été annoncée par Alexandre Juvin-Brunet, la création d'un franc libre. Et vous avez été nombreux à m'en parler sur les réseaux. Donc on va regarder ça. Et pour pouvoir regarder ça, sérieusement, on va revenir un petit peu sur quelques fondamentaux de la monnaie, parce que ça fait toujours du bien. Euh, et donc ben, on va commencer par ça, et après on va s'occuper euh, de l'exemple, du cas pratique euh, du franc libre d'Alexandre Juvin-Brunet, et euh, je vais faire trois remarques préalables. Première remarque préalable, je ne sais pas qui est Alexandre Juvin-Brunet, euh, je m'en fiche royalement, je ne sais pas si c'est quelqu'un de bien, si c'est quelqu'un de mauvais, je cela ne m'intéresse pas. Ce que je vais regarder aujourd'hui, c'est la proposition qu'il a faite euh, vendredi dernier. Et euh, comme il se trouve qu'il vient sur mon terrain, qui est celui de l'économie monétaire, entre autres, euh, eh ben on va s'occuper de ça. Donc, deuxième remarque, c'est que je vais regarder ça euh, d'un œil technique. Je ne fais pas de politique. Donc... Euh, je, je, vais, je ne vais pas juger ça d'un point de vue, est-ce qu'il faut rassembler si ça. Je vais vraiment juger d'un point de vue technique, qui me paraît être préalable euh, aux politiques, dans la, dans la mesure où, ben, si vous voulez réunir des gens autour d'un projet, il faudrait, si possible, que ce projet euh, soit viable. Comme ça. Euh... Et troisième remarque, euh, cela fait euh, quelques temps, quelques jours euh, que je vous promets euh, de causer euh, d'immobilier, euh, d'or et de métaux précieux. Et je rajoute euh, aussi euh, des devises. Euh, J'ai pas oublié, euh, toujours pas. Euh, J'ai bien lu euh, toutes les questions que vous avez aussi très nombreux à poser sur ces sujets-là. Je suis en train de travailler euh, pour... Euh, recompiler tout ce que j'ai écrit au fil des années sur ces sujets-là et les rassembler en un document que euh, je vais envoyer demain. C'est pour ça que, comme au début de chaque vidéo, je vous invite à vous inscrire au service de l'investisseur sans costume, dont je suis le taulier, hein, je m'appelle Guy de Lafortelle au cas où, euh, et donc ça, je vais l'envoyer demain euh, à, à mes lecteurs. Donc inscrivez-vous si vous voulez le recevoir euh, et abonnez-vous aussi à la chaîne parce que bien évidemment ce sera très probablement et même sûrement accompagné de quelques, même pas seulement une, mais quelques vidéos euh, pour euh, commenter tout ça. Donc ça arrive, si ça met un peu de temps à arriver, c'est parce que on fait des je suis en train de faire les choses correctement, et là je fais juste une petite parenthèse, j'allais dire rigolote, euh, sur cette histoire de franc libre euh, de Juvin Brunet, euh, parce qu'il bah, y a des choses intéressantes à, à en dire, et que dans la situation actuelle hein, qui est la nôtre, et là, pour le coup, il faut saluer la démarche de Julien Brunet, euh, s'intéresser à la monnaie aujourd'hui, est euh, euh, quelque chose qui... qui C'est de l'ordre presque de l'injonction morale, si vous voulez. C est, c est, pour le dire plus simplement, euh, si on veut retrouver un peu de liberté, et euh, si on veut retrouver les libertés par un regain de souveraineté, cette souveraineté passe, entre autres, par la monnaie. Par le, la, la, la monnaie, par le droit, la justice... Euh, par euh, la force. À un moment, c'est ça, les grands attributs de, de souveraineté. Euh, et donc, moi, ma partie, euh, c'est la partie euh, monétaire. Là-dessus, je peux bosser un peu, donc c'est ce qu'on va faire. Et, euh, et donc, on va euh, re-réfléchir. Ça ne va pas être très long, hein, euh, parce qu'on ne va pas refaire euh, toute l'histoire et on ne va pas aller demander. On va juste poser les quelques grands principes qu'il qu faut que vous ayez euh, en tête. Euh, parce que, euh, même si ça a l'air très théorique, euh, ça a des conséquences très pratiques pour vous. Et même si vous n'avez pas, euh, pas fait des grandes, des grandes études en économie, que vous n'êtes pas des grands théoriciens, j'espère que ça va pouvoir être compréhensible. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas, pas de votre faute, c'est de la mienne. Euh, et euh, cela, hop, tout cela étant dit, allons-y euh, qu'est-ce qu'une monnaie euh, Ça c'est le grand <rire> premier année d'école. Alors premier cours d'économie monétaire, Qu'est-ce qu'une monnaie Vous savez tout euh, Qu'est-ce qu'une monnaie euh, C'est C'est peut-être la question la plus dure et la moins intéressante. Euh, mais bon, on va quand même commencer par là euh, parce que il euh, y a un côté intéressant sur qu'est-ce qu'une monnaie. Une monnaie, euh, une monnaie euh, est euh, un, un bien commun. Pour le dire autrement, euh, un fait social. Euh, ce qui est très important euh, pour comprendre une monnaie quand, sous, sous la forme de fait social ou bien commun, ou pour dire encore un, un troisième mot, un paradigme au sens anglo-saxon, c'est-à-dire une représentation du monde, c'est-à-dire qu'une monnaie est une représentation du monde euh, partagée par un groupe social. Euh, ce que je veux dire, c'est que la première chose, c'est que je, je n'ai pas parlé jusqu'ici d'autorité d'État, euh, de, de banque ou de quoi que ce soit, parce que la monnaie précède euh, ces organisations-là et que euh, le, le, vous avez, les, les monnaies émergent naturellement dans nos groupes sociaux. Par exemple, euh, les, les grands exemples habituels euh, qui ont de proto-monnaies, c'est-à-dire des trucs qui commencent à ressembler à des monnaies, euh, vont être euh, l'usage de coquillages en Polynésie comme monnaie d'échange, où on va se mettre assez naturellement euh, à stocker des coquillages et se les échanger, parce que c'est beaucoup plus simple que de faire du troc. Ça va être des, éventuellement des billes euh, dans les cours de récré, des cigarettes en prison. Vous avez tout un tas d'exemples comme ça, de, de, de proto ou de quasi monnaie qui se mettent en place. Pourquoi parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles apportent, euh, apportent un bien qui est celui de faciliter les échanges par rapport à un système de troc en sachant que, généralement, on vous parle toujours du troc comme de, de, de quelque chose de d'archaïque et de moyenâgeux, c'est très bien le troc, hein. le, le, c est, c est, moi je trouve ça extrêmement fonctionnel, ça me plaît beaucoup, ça dépend à quel niveau, mais quand bah, vous avez, je sais pas, des, des, des framboisiers dans votre jardin, et qu'à l'époque des framboises vous donnez un, un, paquet de framboises, un, un, un panier de framboises à vos voisins, et que vos voisins qui eux, on va dire, je sais pas, on, ouestier, on va en noisetier vous vous donner un panier de noisettes euh, en échange euh, parce que c'est juste des bonnes relations. Ça, c'est du troc, techniquement. C'est même du semi-troc. Ça marche très bien. Et, et c'est très fonctionnel. Ça peut même aller à assez grande échelle euh, sur, sur des, des économies de village. Pas, euh, bref, moi, j'aime beaucoup le troc. Mais euh, la monnaie vient faciliter euh, en plus du troc, pas à la place. Euh, donc c'est très important donc c'est que la monnaie au départ c'est une évolution du troc généralement euh, c'est parmi les paniers de biens qui sont échangés au sein d'une société les biens rares et sans grande euh, valeur utilitaire mais avec une grande valeur euh, soit esthétique soit une, une valeur émotionnelle ça qui tend à se transformer en monnaie le, le, le, les, les, probablement que vous, si vous prenez l'exemple polynésien, euh, les, euh, les coquillages euh, faisaient partie des, de, aux, des, des, des choses qui étaient échangées euh, et que euh, pourquoi est-ce qu'ils ont de ça pris un statut de monnaie Parce qu'on euh, bah, n'en a pas une grande utilité, c'est-à-dire qu'on ne va pas le consommer en cas de besoin ce qui euh, est quelque chose qui, qui détruit totalement votre circulation monétaire et c'est rare c'est précieux euh, c'est très important ça c'est-à-dire que bon, ce, là je parle d'observation euh, une monnaie c'est très important qu'elle soit rare et qu'elle ne serve à rien qu'elle ne à rien pardon qu'elle ne serve à rien, euh, serve à rien hein, ou presque rien euh, c'est euh, ça en tête pour la suite euh, donc ça, c'est des choses qu'on observe, et j'ajoute aussi, euh, ce qui est important, c'est la portabilité et le fait de pouvoir être, de, de, de, et de pouvoir être pas forcément divisible, mais qu'on puisse payer des petites et des grandes sommes avec. Euh, C'est-à-dire que, euh, et si vous avez ça, vous avez les, les, les premiers attributs qui font que euh, un bien d'échange va naturellement prendre une place prépondérante. C'est l'or, si vous prenez l'or, euh, il y a plusieurs milliers d'années, euh, où les premiers alliages dans lesquels il y avait de l'or, les alliages d'or et d'argent, c'était ce qui était utilisé euh, sur les frontons des temples dans la Grèce antique, euh, et donc vous aviez voilà, quelque chose qui était rare, coûteux, et qui avait euh, une utilité de prestige, mais qui n'avait pas euh, d'utilité de survie. Le, euh, et euh, Donc ça, ça, c'est co comme ça qu'on commence. Cela étant dit, vous avez euh, une deuxième, euh, deuxième strate, et ça c'est très très très important. C euh, la, toute monnaie est duale. C'est-à-dire qu'à la fois vous avez un élément naturel euh, et vous avez euh, un, un élément de pouvoir. C'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes sur les coquillages, vous êtes encore au niveau de proto-monnaie. Vous avez un élément de pouvoir qui va être euh, la marque c'est-à-dire que, que la, la, la marque va, qui va être imprimée sur les premières pièces, la, la, on va imprimer une marque, euh, et en fait on va donner euh, le saut de son pouvoir sur une monnaie, euh, pour derrière, un, un, en garantir la circulation, euh, l'émission, euh, et pouvoir ainsi contrôler la masse monétaire, euh, sa quantité en circulation, et deuxième chose extrêmement importante, lever l'impôt. Euh, C'est parce que, alors bien évidemment, vous pouvez lever un impôt en quantité de grains, et dire, ben voilà, vous, en céréales, en tête de bétail, en ce que vous voulez, mais en levant un impôt en monnaie, une monnaie que vous avez préalablement émise, non seulement vous rendez la collecte de l'impôt, et le calcul, l'assiette et la collecte de l'impôt quand même vachement plus simple, et deuxièmement, en contrôlant la monnaie, ben, vous contrôlez aussi sa quantité en circulation et vous avez aussi ce privilège de pouvoir en émettre pour vous-même. Donc, euh, vous avez une deuxième manière d'avoir de la valeur là-dessus, qui dilue celle des autres, mais euh, le, celui qui a la capacité de battre monnaie, c'est pour ça que c'est un grand attribut de souveraineté, c'est que celui qui bat la monnaie a un attribut de pouvoir très important par le contrôle de la quantité émise des personnes qui la reçoivent et des personnes qui la perdent via l'impôt. C'est très important. Et donc il faut bien comprendre que toute monnaie a cette dualité, c'est-à-dire qu'elle a euh, à la fois une, un fondement naturel et un fondement social d'autorité. Et vous ne vous pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous voulez une monnaie qui soit purement d'autorité, à un moment elle va se désancrer du réel et euh, elle va... C'est les monnaies fiat. Et ce pas pour rien que les monnaies fiat ont des espérances de vie assez courtes et elles doivent être détruites. Si vous prenez une monnaie qui, est uniquement, euh, une, une monnaie qui soit uniquement un, un bien, euh, que une ressource, une monnaie de ressources, quelle que, que, que qu'elle soit, que ce soit un coquillage ou quoi que ce soit, vous n'avez pas l'élément d'organisation, de contrôle social et de régulation. Et donc, vous, vous, ça, ça, vous avez d'autres problèmes qui émergent à ça, qui est que bah, c'est euh, notamment celle qui est quelqu'un qui arrive et qui vient organiser à votre place. Euh, retenez bien ça pour la suite. D'une certaine manière, euh, si, vous voulez <rire> si vous voulez monter un petit peu dans les hautes sphères, euh, la monnaie étant euh, quelque chose d'humain très humain, euh, elle répond un petit peu à la grande question existentielle qui nous habite tous, qui est. Euh, qui est la question de qui on est et qui on voudrait bien être, du euh, rapport entre la réalité et.. Euh, et, et la fiction, pour plutôt la projection, dans ce qu'on voudrait être. Si vous êtes uniquement dans la réalité, ben, vous ne pouvez pas vous projeter dans ce que vous pourriez être, et si vous êtes uniquement dans la fiction et de, dans ce que vous voudriez être, ben, vous en oubliez la réalité euh, qui vient toujours frapper à la porte. La monnaie, c'est pareil, et donc ne vouloir, et je, je passe du temps exprès à aller là-dessus, parce que généralement, on tend à réduire la monnaie à l'un ou à l'autre. Euh, et ça, euh, que ce soit euh, les, les, les, euh, les monétaristes qui ne croient que euh, en, en, en l'or ou en l'étalon or, euh, et en monnaie pleine, c'est-à-dire que vous, vous n'avez pas euh, de réserve fractionnée, c'est-à-dire que si vous émettez un billet, il faut que vous ayez exactement la quantité d'or euh, disponible derrière. Là, vous avez des gens euh, qui, euh, qui, sont trop, euh, qui sont trop rattachés au réel, et si à l'inverse vous êtes dans ce qui a beaucoup la cote en ce moment dans tous les projets, et paradoxalement y compris celle de, de, de Julien Brunet, euh, qui est euh, uniquement euh, dans euh, la, la, la source d'autorité et l'émission d'autorité, euh, sans être accroché au réel, euh, ça ne marche pas non plus, parce que bah, vous finissez toujours en hyperinflation, en destruction, parce que vous n'avez pas cet ancrage dans le réel. Et ce qui me bien ce n'est pas l'un ou l'autre, et c'est l'un et l'autre où il faut assumer ce paradoxe qui est le grand paradoxe humain, on en finit avec la philosophie de comptoir, cela étant posé. Deuxième question qui est très très très importante, c'est combien ça vaut Comment est-ce que s'établit le cours d'une monnaie Et de la même manière qu'une monnaie duale, la valeur d'une monnaie est aussi duale et vous avez besoin d'assumer le paradoxe. Et comme beaucoup de choses euh, dans nos commerces, la valeur de la monnaie euh, tient à deux éléments. Euh, une valeur, euh, on, va, on peut dire, d'utilité ou de désir, le désir qu'on peut avoir pour cette monnaie, et une valeur de production, qui sont deux manières de, de regarder. Et une monnaie va fluctuer entre euh, le désir qu'on peut en avoir à un moment donné, désir et ou utilité, qui vont ensemble, euh, et euh, la valeur de production de la monnaie. Pour le dire autrement, si vous prenez un pommier, votre pommier, il peut avoir la valeur du nombre de pommes que vous anticipez qu'il va produire dans les 10 ou 20 prochaines années. Euh, c'est une manière de calculer la valeur de votre pommier. Et une deuxième valeur de votre pommier, c'est euh, le désir que les autres en ont et combien les autres sont prêts à payer pour avoir ce pommier. Euh, pour une monnaie, c'est pareil. Alors, je sais bien qu'une monnaie est un bien commun et donc on ne peut pas comparer une monnaie à autre chose. Oui, mais alors pour ça, ça marche c'est vrai, une monnaie est un bien commun, mais euh, c'est un bien euh, que euh, l'on désire pour lui-même, euh, et euh, qui, euh, qui a une valeur de désir pour lui-même. Une monnaie n'a pas pour valeur que ce qu'elle permet d'acheter. C'est très important, ça. Et les gens désirent la monnaie pour elle-même euh, et, euh, et ce désir-là, dans le cadre de la monnaie, euh, il va généralement se raccrocher euh, à plusieurs choses, soit vous allez avoir besoin de cette monnaie euh, ben, pour payer vos achats, ben, c'est pour justement, vous allez vouloir faire votre marché, vous allez avoir besoin de monnaie pour euh, vivre, non, pardon, pour, et donc ça va permettre d'organiser un espace, ce qu'on va appeler un espace monétaire, un espace, ça peut être un marché, hein, ça peut être quelque chose de très petit, très circonscrit, ça peut être... Une, ça, ça peut être une fête foraine, une fête foraine, les, les jetons qui sont émis, bah, c'est une forme de proto-monnaie aussi. Euh, et donc, euh, en tout cas, vous, donc on va désirer cette monnaie pour euh, pouvoir accéder euh, à un marché d'échange. Euh, et indirectement, on va désirer cette monnaie pour pouvoir la stocker, parce qu'on va estimer que euh, la valeur de la monnaie est inférieure euh, à euh, ce qu'elle permet de procurer, ou elle est inférieure à sa valeur de production. Et ça, c'est généralement ce que l'on ne voit pas, ce que les gens ne comprennent pas. Et ce qui est extrêmement important, parce qu'on voit assez bien la monnaie de désir, on voit assez bien les monnaies fluctuées euh, en fonction euh, des anticipations que l'on fait, euh, de, euh, eh bien, euh, le, de la quantité de, en circulation, des taux d'intérêt, tout un de choses Et en revanche, ce que l'on ne voit pas, c'est la relation entre la valeur de la monnaie et son coût de production c'est très important la, la, une monnaie tend toujours à long terme vers son coût de production ça a l'air peut-être compliqué comme ça, en fait c'est très simple si quelqu'un peut produire de la monnaie à un coût inférieur à sa valeur il finira par le faire Forcément. quelqu'un, une structure, un organisme, qui que ce soit, public, privé, tout ce que vous voulez si vous pouvez produire de la monnaie à moins cher que ce qu'elle vaut et du coup il y a un intérêt, vous produisez pour vous pour. Euh, prendre l'écart entre le coût de production et la valeur marchande il y aura quelqu'un pour le faire euh, c'est des choses qu'on voit assez facilement donc euh, sur une monnaie comme euh, l'or c'est très facile, hein. vous prenez le siècle d'or espagnol au moment où les galions euh, ont été se balader euh, en Amérique et en ont ramené euh, beaucoup d'argent et d'or euh, qu'est-ce que ça a fait ça a fait une énorme crise monétaire en Europe et les cours de, de, de l'or et de l'argent métal se sont effondrés parce que tout d'un coup le coût de production de l'or et de l'argent s'est effondré relativement euh, avec la découverte des Amériques. Ce que vous avez aussi dans une moindre mesure avec la ruée vers l'or au XIXe siècle. Euh, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui bien évidemment depuis une centaine d'années depuis qu'on est passé euh, à des monnaies fiat et depuis en gros les accords de Gênes qui sont déjà pas très loin en fait du flottement des monnaies euh, au, dans lequel on arrive en 1971 l'énorme pas entre un étalon or et un flottement des monnaies, en fait, est pris en 1922. Euh, que je fête, d'ailleurs, les 100 ans. Personne ne l'a fait. Tiens. Je vais fêter, je vais faire une vidéo d'anniversaire pour les 100 ans euh, des accords de Gênes. Bref. Euh, et, et, et si vous regardez, la, les valeurs des monnaies fiat euh, s'effondrent depuis un siècle. Et la seule raison, ce que tout le monde dit tout le temps, euh, pour lesquelles on ne s'en rend pas compte, euh, c'est parce qu'on on, on les, euh, les compare entre elles. Et on les compare aussi avec l'or, mais le marché de l'or est totalement manipulé. On s'en reparle demain et après-demain. Euh, le marché de l'or papier, hein, pas physique. Euh, le marché de l'or papier est totalement manipulé, et en ce moment, on arrive à des délires pas possibles. C'est une des raisons pour lesquelles je vous dis, entre autres, que l'or est en solde. Euh, pareil, non, on y revient. Euh, mais donc, vous avez, vous avez donc une valeur de désir, et une valeur de production qui sont, euh, qui, qui, et c'est le mélange des deux qui va faire la valeur d'une monnaie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous pouvez produire une monnaie pour rien, elle finira par valoir rien. Et donc tous les gens euh, qui produisent des monnaies, euh, dans lesquelles vous avez des organismes qui produisent des monnaies à la demande, ou euh, qui produisent des monnaies fiat selon les besoins de l'économie, sans, sans être raccrochés à du réel, sont voués à l'échec. Donc il faut vraiment, derrière, réfléchir très fortement au coût de production d'une monnaie et ne pas croire que simplement parce que vous avez un organisme ou un contre-pouvoir ou parce que vous allez euh, par des structures vouloir limiter euh, l'émission euh, de la monnaie ça ne marche pas parce que les structures euh, ça se corrompt c'est plus, plus vite ou moins vite selon mais c'est comme ça euh, et c'est comme ça que ben, vous prenez l'euro aujourd'hui euh, vous avez une valeur d'utilité de désir qui est très grande, qui est même immense euh, parce que bah, aujourd'hui, si vous voulez aller faire vos courses dans un supermarché, euh, vous paierez en euros. Euh, vous voulez payer vos impôts, même si vous ne voulez pas, vous êtes obligé de payer vos impôts, il faut des euros. Euh, et donc, euh, non seulement il faut des euros pour tout ça, euh, mais en plus de ça, euh, on est encore dans la population à un niveau où beaucoup de gens stocke la monnaie pour elle-même et euh, épargne dans, dans la monnaie, non pas parce qu'ils sont en train de penser à la maison avec laquelle, à la maison qu'ils vont acheter avec ou quoi que ce soit, mais ils il stockent la monnaie pour la monnaie. Et donc aujourd'hui, vous êtes à un moment, un point d'inflexion, dans lequel vous avez euh, une monnaie qui est très désirable, mais dont la valeur est à peu près nulle tant on a émis de monnaie. La valeur de production euh, attendue à zéro, euh, alors la valeur de production d'une monnaie fiat, d'une monnaie crédit en l'occurrence, euh, est très particulière et très bizarre, parce qu'elle n'est pas nulle, la valeur, pardon, la valeur de production euh, d'une monnaie fiat euh, dépend en fait, pas d'une monnaie fiat, pardon, la valeur de production d'une monnaie crédit est très particulière parce qu'elle n'est pas préalable, c'est-à-dire que si vous voulez de l'or, il faut aller creuser des trous et ça va coûter très cher en espérant en trouver. Mais quand vous créez une monnaie crédit, vous créez d'abord la monnaie et la valeur de production. C'est l'effort que la personne à qui vous avez fait le crédit va mettre pour le rembourser. Donc c'est un effort, c'est dur. Et le risque que prend la banque ou la personne qui émet, l'émetteur, le risque que la monnaie ne soit pas remboursée et du coup qu'elle soit détruite et qu'éventuellement il fasse faillite. Donc là, vous avez une valeur de production. Le problème, c'est que cette valeur de production euh, est a posteriori, euh, a posteriori de l'émission et que euh, depuis, euh, de, en gros, une gros, 25 ans, depuis un quart de siècle, euh, mais en, de manière de plus en plus rapide, euh, depuis 10 ans, 12 ans, 14 ans, euh, depuis 2008, de manière de plus en plus rapide, euh, on, on refuse... Euh, on, on refuse de, que euh, on refuse d'accepter les faillites et on refuse d'accepter euh, de mettre les banques en faillite, les émetteurs en faillite, et on, on, on refuse de monter les taux euh, bah parce que en fait, et du coup l'effort, on refuse d'acter l'effort pour rembourser. cest à tant que vous baissez les taux, bah, si vous aviez emprunté à 3 derrière, vous pouvez très facilement réemprunter à 2 et vous faites rouler votre dette. Euh, et du coup, vous n'avez pas besoin de fournir un effort pour rembourser. Et donc, euh, ces grandes masses qui fait qu'on n'a plus besoin de fournir autant d'efforts et on n'a plus besoin, on a plus de risque de faillite, On fait que la monnaie tend vers zéro de manière de, vraiment de plus en plus rapide par sa valeur de production. Et donc, on est aujourd'hui, on est, on est passé depuis quelques mois à une forme de résolution, de réconciliation entre la valeur très haute euh, de la monnaie actuelle euh, d'un point de vue d'utilité et la valeur très basse de son point de vue de production. On est à un moment Paradoxal et paroxysmique, dans lequel il va se passer, un, il va se passer des trucs dans les 2, 3, 4, 5 ans. Et en gros, soit euh, il, y a trois, il peut se passer trois choses, non pas deux, mais trois, c'est très important. Trois choses qui peuvent se passer c'est un, euh, le, le, c'est qu'il euh, ben, y a une destruction monétaire. Pour revenir au réel et retrouver une valeur réelle à la monnaie, la valeur de production, redonner une valeur de production à la monnaie, donc énorme crise, énorme effondrement euh, des valeurs immobilières, des valeurs mobilières, euh, bref, on connaît, ça fait mal, enfin, on connaît de moins en moins, parce que ce n'est pas ce qu'on a eu en 2008, hein, euh, ni en 2020. Euh, soit, euh, soit à l'inverse, euh, vous avez une réconciliation par le haut, et donc, inflation et hyperinflation et destruction de la monnaie, euh, bah parce qu'on parce qu refuse euh, on refuse justement la crise. Et, so et donc, dans les deux cas, vous avez un effondrement, soit un effondrement par le bas, soit un effondrement par le haut. Et vous avez la troisième possibilité, qui est probablement celle qui est visée, qui est ce que j'appellerais un peu la grande glaciation, un truc à la soviétique dans lequel on essaye de, de tout geler euh, en mettant du contrôle partout, contrôle social, euh, pénurie, et on rentre dans du capitalisme de pénurie, où euh, on essaye de gérer l'inflation euh, en empêchant les gens de consommer. En gros. Ce qui est ce vers quoi euh, les autorités actuelles tendent. Euh, bref. Voilà un petit peu euh, ce qu'on peut dire en 27 minutes, en ouais, à peu près à peu près 27 minutes, un peu plus, un peu moins, euh, sur la monnaie. Euh, et maintenant, comment est-ce qu'on applique ça au franc libre d'Alexandre Juvin-Brunet, qui nous a annoncé ça donc, le 15 juillet Et donc, ce franc libre d'Alexandre Juvin-Brunet... Euh, est une initiative, euh, donc là, on va... là ça, ça va aller beaucoup plus vite, cette partie-là, que la précédente. Euh, on va la faire en trois parties, celle-là. Euh, première partie, on va regarder déjà quels sont euh, ce, qui dit, ce que dit son franc libre. De deux, on va regarder euh, le fond de sa proposition. Et de trois, on va regarder l'exécution. Euh, première chose, donc, euh, donc, que nous propose euh, M. Julien Brunet M. Julien Brunet nous dit... Euh, on va créer un franc libre sur les modalités suivantes. En gros, je lance une grande souscription où envoyez-moi vos euros et moi je vais vous renvoyer euh, autant de francs libres que de vos euros que vous m'envoyez. Vous m'envoyez 1000 euros, je vous renvoie 1000 francs libres. Il a montré des très beaux billets, un très beau billet de 1000 francs libres. Euh, envoyez-moi et moi je, je vous donne ça en échange. Avec euh, les euros que je vais euh, récolter, euh, je vais ensuite acheter. Euh, du, euh, des terres agricoles, du foncier, des biens productifs, euh, artisanaux et industriels. Donc avec votre argent, je vais acheter tout ça. Euh, et alors dans un deuxième temps, j'achèterai aussi de l'or euh, et de l'argent métal. Avec tout ce que je vais acheter là, euh, ben, je vais faire une contre-valeur à la monnaie. Euh, C'est-à-dire, euh, c'est de la même manière que vous aviez des billets euh, qui, euh, à l'époque, avant, avant, soit, avant les accords de Gênes, avant la première guerre mondiale en gros parce que les accords de Gênes acte la première guerre mondiale, avant la première guerre mondiale, eh bien, les billets qui étaient émis pouvaient être changés en or. C'est-à-dire qu'un billet n'était jamais qu'une représentation d'un stock d'or ou d'autre chose Donc lui, ce qu'il dit c'est que moi ben, mon billet il sera représentatif euh, d'un stock non pas d'or, mais de biens euh, d'actifs euh, productifs. Et bien évidemment, comme il y aura ces actifs productifs derrière qui vont donner un poids, ils vont donner un valeur à mon franc libre, il va s'apprécier par rapport à l'euro. Et donc, ben, si vous achetez mes francs libres, vous faites une très bonne affaire, parce que non seulement vous travaillez à la restauration de la souveraineté française, mais en plus de ça, vous allez protéger votre patrimoine. Ça, c'est la proposition. Génial. Euh, maintenant, sur le fond. Euh, sur le fond, alors pardon, sur le fond comme sur la forme, euh, sa proposition est foireuse. Désolé. C'est comme ça. Je vous rappelle, euh, pour tous ceux qui peuvent dire que c'est pas bien, qu'il faut qu'on soit unis, qu'il faut pas qu'on tire dans les pattes, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ok, je suis désolé, sa proposition est foireuse. Et même si demain on était tous euh, à souscrire à son truc, elle serait toujours foireuse. D'accord Donc, euh, je fais pas de politique, je viens juste étudier sa proposition. Euh, et donc, elle est foireuse sur le fond, parce que, euh, quand on fait une émission monétaire, euh, c'est pas quelque chose, on n'a pas souvent l'habitude de créer de nouvelles monnaies. Euh, dans la, dans, si on, quand on fait un peu d'histoire, euh, quand même ça marche. Et généralement, quand on fait une émission monétaire, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'émet pas des billets euh, et pour récolter de l'argent avec lesquels euh, on va acheter des terres et des machins. Hein, ça, ça s'appelle un fonds d'investissement, ou ça s'appelle... Euh, ça, ça, ça, ça, oui, ça s'appelle un fonds d'investissement aujourd'hui, et au 19e siècle, euh, ça s'appelait... C'était une des banques, et c'était... On émettait des billets de crédit. Euh, le, le, le, mais bref. Euh, généralement, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on va euh, réunir des actionnaires euh, qui vont se regrouper et apporter un capital... Euh, qu'ils vont, euh, qu vont mettre en commun dans une banque. Ces banques pouvant être collaboratives, pouvant être euh, sans objectif de rentabilité, je ne suis pas en train de dire parce que tout de suite banque, je ne voudrais pas que vous croyez que euh, je suis en train de ramener tout le monde dans le monde totalement euh, dysfonctionnel de la banque d'aujourd'hui. Non, vous bon, voulez euh, créer une monnaie, vous réunissez des gens qui apportent un actif dans une banque, et à partir de cet actif, vous allez émettre un certain nombre de billets qui vont représenter cet actif. Si vous êtes très sérieux, vous allez rendre euh, ces billets échangeables contre cet actif ou contre des titres de propriété de cet actif. Si vous faites ça, là, c'est du très sérieux, c'est aussi assez risqué, parce que le risque, c'est que les gens viennent demander ça. Euh, par exemple, les assignats. Euh, et effectivement, en faisant ça, vous allez asseoir la valeur de votre monnaie, puisqu'elle a une valeur qui est ancrée dans le réel, qui est euh, la contre-valeur que vous avez. Euh, et généralement, quand vous faites ça, vous allez distribuer assez généreusement ces billets, parce que vous avez un intérêt... Plus lointain ou secondaire, qui est celui justement de contrôler la masse monétaire et de contrôler euh, la zone monétaire. C'est très important, une monnaie s'inscrit toujours dans un espace monétaire, dans une zone. Euh, par exemple, les marchands, euh, dans de, les marchands qui se regroupent dans un marché, vont avoir intérêt à émettre une monnaie et à ainsi et peut-être à dire que ben, dans mon marché vous ne pourrez payer euh, qu'avec euh, ma monnaie et euh, en faisant ça ils vont euh, éventuellement gagner de l'argent en vendant leurs leur, leur, leur, leur produits mais également euh, sur le change euh, pour pouvoir euh, obtenir la monnaie euh, dans le cadre d'un état l'intérêt d'émettre une monnaie c'est que derrière vous levez l'impôt dans cette monnaie donc il faut bien voir que l'intérêt essentiel d'une monnaie est, pas, est dans sa, sa, sa valeur d'organisation euh, d'une un, zone, d'un espace, d'un groupe social. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à le faire ou, pas à, le, ou à ne pas le faire. là-dessus, Julien Brunet a entièrement raison. Là, il veut organiser un groupe social, et pour le moment, en gros, il veut, en, il veut organiser le groupe des résistants, et en espérant prendre reprendre le pouvoir et restaurer la souveraineté de la France. Sauf que, bah, je suis désolé, euh, moi, vous voulez m'embarquer euh, dans un truc comme ça, Moi, je veux pas. si moi j'apporte euh, de l'argent pour lancer cette monnaie, euh, je ne veux pas que vous me donniez un billet de 1000 de, de de de francs libres. Moi, je veux que vous me donniez des parts euh, dans euh, l'association la, la, d'émission. Euh, pas forcément pour en retirer un profit, mais pour avoir un contrôle. Euh, parce que si, si c'est les premiers qui arrivent, qui vont de, euh, apporter le plus de risques, vous imaginez, vous allez envoyer euh, 1000 euros, 2000 euros, 3 euros, peut-être plus, beaucoup plus, même moins, et en échange, on va vous envoyer un bout de papier. Hein. Bah derrière, je avoir un... il vous dit qu'il va acheter euh, des terres, mais il, moi je, enfin, qui contrôle Alors, il parle de ses communautés de salut public, sauf que derrière, moi, pas le, on n'a pas le détail de ce genre, on n'a pas du tout le détail du fonctionnement. Mais donc, il fait les choses à l'envers. Donc la première chose, donc en faisant les choses à l'envers, et euh, en gros, en vous demandant d'assumer euh, une fonction d'actionnaire sans vous en donner les droits d'un actionnaire, euh, bah déjà, il y a un déséquilibre, il se fout de votre gueule. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Euh, le, le, le, donc euh, là, il, il y a un premier très grave problème, hein, c'est que un premier problème très grave, c'est que euh, bah celui qui prend le risque n'est pas celui qui prend la décision. Ça ne va pas. Ça, c'est quelque chose. C'est, pour moi, une des raisons fondamentales qui explique qu'on qu soit dans un système aussi dysfonctionnel, c'est que ceux qui prennent les risques ne sont pas ceux qui en payent les conséquences. Ils récoltent quand ça va, mais ils ne payent pas quand ça ne va pas. C'est ce que j'appelle la privatisation, pas moi d'ailleurs, pardon, je ne sais pas qui l'a sorti en premier, mais c'est ce qu'on appelle la privatisation des profits et la mutualisation ou la socialisation euh, des pertes. C'est pile, je gagne, face, tu perds. Là, il fait pareil. Donc, il est aussi dysfonctionnel que le système qu'il va remplacer. Rien que pour ça. Déjà, niète, merci, au revoir. Si avec ça... Euh, parce que bon, après on peut se dire quand même, euh, c'est une bonne idée euh, que de, de se dire « on va échanger les euros ». Quand bien même il dirait ok je comprends, euh, tous les gens qui m'achètent, ils pourraient dire, ils pourraient, parce que je ne souhaite pas de mal en particulier à M. Julien Brunet. Hein, euh, il pourrait dire, ah ben bah, j'entends ce que vous dites, monsieur de Lafortelle, euh, les premiers, les, les 10 000 premiers souscripteurs vont avoir un statut d'actionnaire, euh, et ok. Euh, sauf que là, il a un deuxième problème, qui est que son système actuel euh, est, un, euh, euh, est un feu de paille. C'est un feu de paille, et. On ne sait pas si avec ce feu de paille, il peut derrière euh, ou rallumer un grand feu ou pas, parce qu'il ne dit pas ce qui se passe après. Pourquoi c'est un feu de paille euh, Parce que, donc, au début, on va dire que ça marche, les gens envoient leurs euros, on leur donne des francs libres, très bien, ça marche tellement bien que l'euro s'effondre. Si l'euro s'effondre et qu'à l'inverse, son franc libre se met à augmenter, ben, euh, il ne va plus pouvoir euh, vous, vous émettre ses francs libres à un pour un. Donc la question c'est, euh, comment se passe l'émission du franc libre en temps 2 C'est-à-dire que là, encore une fois, vous avez un truc, éventuellement, bon euh, vous, pourriez, euh, vous pourriez avoir de, de faire, de faire l'étincelle pour commencer le truc, en disant, ben voilà, euh, on va commencer par récolter des euros. Tant 2, comment vous émettez votre monnaie à partir de quoi, euh, comment est-ce que vous structurez votre monnaie à plus long terme On ne sait pas. Et à partir du moment où on ne sait pas, en gros, moi j'ai quelqu'un qui vient me dire, regarde... Je suis un fêtu de paille, et je vais le lancer un grand feu avec ça. Moi, il faut que tu montes ta réserve de bois derrière, il faut que tu m'expliques comment tu vas faire. Il ne le fait pas. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour laquelle, ben, quand vous créez une monnaie, c'est quand même quelque chose d'un petit peu ardu, qui prend le temps long. Euh, donc, il faut m'expliquer comment tu vas faire, mon coco. Donc, sur le fond, c'est mon deuxième problème, c'est que je manque de profondeur. Je manque de beaucoup de profondeur. Et enfin, euh, ça, qu'est-ce qu que j'ai qu que vu comme problème C'est déjà pas mal, ça. Sur, sur le fond de son problème, ça fait déjà beaucoup. Et troisième problème, c'est que donc qu'il vous explique qu'il va acheter des biens productifs, des, des usines, des entreprises, euh, du foncier, de terres agricoles. Euh, sauf que ça, je vous l'ai dit au début sur ce qu'est une monnaie, généralement, la contre-valeur d'une monnaie, euh, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas très utile à long terme. C'est très important, c'est pour ça que tout, quand, parce que c'est quelque chose qui circule aussi, quand, il y a beaucoup de monde qui euh, veut organiser euh, les, euh, les, euh, des monnaies justement autour de paniers comme ça de choses utiles généralement, vous finissez toujours vers de l'or, de l'argent, ou des choses comme ça, euh, parce que euh, c'est trop dysfonctionnel d'avoir comme panier des, des, des, des, des biens, des actifs utiles, comme une terre agricole ou une usine. Pourquoi ben Parce qu'une terre agricole et une usine, euh, au-delà de sa fonction de, éventuellement de base monétaire, euh, ça, ben, ça a aussi des coûts, ça a fait des profits, et qu'il faut gérer tout ça, et que ça, tout ça n'a ça rien à voir avec une monnaie, et que ça vient polluer la fonction de monnaie. Pour le dire plus simplement... Euh, Monsieur juvin Brunet achète des terres agricoles avec son association. Qu'est-ce qu'il fait après C'est-à-dire que sa terre agricole, ici, si, il l'a dit, en plus, il allait la mettre à disposition au début gratuitement. Donc ça veut dire que euh, donc, lui achète des terres dont euh, la valeur va diminuer avec le temps, puisqu'elles ne vont pas faire euh, de profit. Et, et en revanche, ça a un coût quand même d'entretien une terre agricole, ça a un coût, il faut payer des impôts, c'est tout un tas de coûts donc déjà, c'est-à-dire que vous avez une monnaie qui va perdre de sa valeur au lieu de s'apprécier comme il le dit Alors, il va, va peut-être trouver que l'euro le, va, va, va baisser plus vite, peu importe mais pas, à très long terme, c'est pas très bon donc la volonté de M. Juvin Brunet euh, d'adosser sa monnaie à des biens productifs euh, encore une fois, c'est très bien au début, c'est ce qu'a fait Hjalmar Marchart avec le Renton Mark le Renton Mark a duré deux ans il n'avait jamais été prévu que euh, le Renton Mark dure plus longtemps c'était un marque de sauvetage euh, le c'était en Allemagne en 1923, après l'hyperinflation. Donc en soi, c'est ce que je vous dis, c'est un très bon fait de paille, mais euh, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Et le problème, c'est qu'il n'a pas l'air de, vo de voir le problème. Moi, je, je, il, a, il a même sorti une énorme absurdité dans son truc, que, que j'ai fait remarquer sur un tweet, et il n'a pas compris l'absurdité, euh, parce qu'il dit, ah mais si, euh, bien sûr qu'on euh, achète des terres agricoles et du foncier en contre-valeur, De Gaulle faisait ça à l'époque. Non, De Gaulle faisait pas ça à l'époque c'est n'importe quoi et ça moi j'aime pas ça quand euh, on, on fait du name dropping hmm, ça j'aime pas ça non plus quand euh, tout d'un coup on invoque le général pour dire, ah, ça, le général le faisait du coup c'est bon pouf pouf non, non encore une fois, c'est l'inverse. On, on va mettre en hypothèque euh, certains biens publics ou nationaux ou, euh, pour, euh, pour donner de la valeur, une contre-valeur à sa monnaie. C'est l'inverse, encore une fois. Il y a le Marchart, quand il a émis son Rentenmark, Mark, euh, il a décrété d'office que tout, euh, tout le tissu industriel était hypothéqué et que le, tout le, les industries allaient donner 6% de leurs revenus à la Renton Bank. Voilà, c'est comme ça. Encore une fois, fois c'est l'inverse. Donc sur le fond, euh, son truc est foireux, et sur la forme, il l'est encore plus. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment, vraiment, vraiment pas souscrire, euh, parce que euh, ce qu'il laisse supposer, je pense que c'est ça qu'il va faire, euh, c'est qu'il vous fait une monnaie locale complémentaire. Donc une monnaie locale complémentaire, c'est un truc qui a été défini par une loi de 2013, euh, sous Hollande donc, euh, et qui encadre l'émission de monnaie. Parce que bien évidemment, la France euh, a encore, même si vous, vous et moi pouvons estimer que la France n'est plus un État souverain, ben, vous avez quand même des attributs de souveraineté qui sont là, vous avez une monnaie, vous avez des gens qui font de la loi, c'est peut-être pas ce que vous pensez, mais c'est là. Et donc vous venez en concurrence avec eux, et bien évidemment, ils ne sont pas contents d'être en concurrence. Et donc si jamais il y a une loi qui a dit « on va faire des monnaies locales complémentaires », euh, ces monnaies locales complémentaires, il ben, ne faut quand même pas oublier qu'elles sont euh, qu'elles sont contrôlées par l'État, et que les procédures de contrôle sont là pour s'assurer qu'il ne puisse pas y avoir de monnaie réellement concurrente qui émerge. Ben oui, les cocos, ils sont pas cons, les mecs, quand même. Et notamment par deux biais. Ah, le premier biais, euh, c'est que votre monnaie euh, ne peut pas, euh, vous, ne, le, le, le, vous ne pouvez pas convertir cette monnaie en euros. Euh, C'est-à-dire que euh, les associations de M. Julien Brunet euh, ne peuvent pas, euh, derrière, euh, si jamais vous, euh, vous, vous voulez revendre vos, euh, vos francs libres, euh, M. Julien Brunet ne peut pas vous les rééchanger contre des euros, il n'a pas le droit de le faire, euh, et il n'a même pas le droit euh, d'organiser une bourse d'échange, euh, il n'a pas le droit d'organiser un marché pour ça. Euh, donc, euh, si vous voulez... Euh, que euh, vos francs libres aient une valeur, vous avez besoin de deux choses qui aujourd'hui n'existent pas et devraient être préexistantes, c'est euh, une bourse d'échange pour pouvoir s'échanger ces francs libres, de manière ou une autre, et qui soit indépendante du système d'émission, euh, mais ça, euh, il, faut, enfin, il faut que ce soit prévu ces choses-là, c'est là où l'exécution n'est pas bonne, c'est-à-dire que ça n'est pas prévu. Et la deuxième chose, c'est que euh, si vous ne pouvez pas les échanger contre des euros, c'est au moins que vous ayez derrière une organisation qui vous permette d'acheter des produits de pouvoir acheter des produits, euh, que ce soit sur internet, ou dans des magasins, des marchés, et qu'aujourd'hui il vient vous dire qu'il va y avoir des gens qui vont accepter ces francs libres, mais vous ne savez pas lesquels, et c'est pareil, ces choses-là il faut les préorganiser. quand vous lancez votre truc, il faut vous dire, dès aujourd'hui, on s'est associé avec telle marque, tel truc, euh, Terre de France, je ne sais pas, qui vous voulez, et puis euh, vous allez pouvoir acheter euh, avec nos francs libres nos produits, et on vous fait même 10% de réduction par rapport euh, aux euros. Mais en l'absence d'un marché de change de vos, de vos francs libres et en l'absence d'un réseau, d'un embryon de réseau de distributeurs qui vont accepter ces francs libres, et ces embryons n'existent pas, vous avez une exécution qui est à l'envers et dans laquelle vos risques sont maximaux. Parce que il est probable, très très très probable, que personne n'accepte jamais ses francs libres et que personne n'accepte jamais d'échanger vos francs libres contre quoi que ce soit, et à quelque cours que ce soit. Et le problème, c'est quand vous faites ça, c'est que ben, jamais vous n'allez avoir de système pour pouvoir apprécier vos francs libres contre quoi que ce soit d'autre, et donc vos francs libres, en fait, risquent de ne rien valoir. Et donc, non seulement vos francs en tant que monnaie risquent de ne rien valoir très fortement, mais en plus de rien valoir, vous n'avez strictement aucune possibilité euh, si jamais ça foire, d'aller ensuite Voir l'association qui a mis cette monnaie en disant « Hop, hop, hop, hop, moi, vous, vous m'avez donné 1000 francs, moi ces 1000 francs je ne peux pas les échanger parce qu'il n'y a pas de bourse d'échange, je ne peux rien payer avec parce que y a, y a, je ne peux rien acheter avec, ou, en tout, ou alors la bourse d'échange va me le faire à 10% du prix, ou ça va être pareil sur les, les, les tarifs, euh, donc moi j'aimerais que vous me rendiez mes euros contre mes francs, ils n'ont pas le droit de le faire, ils ne le feront pas, et donc non seulement vous ne pourrez pas les récupérer, mais en plus de ça vous n'aurez aucun contrôle. » Sur la structure, c'est que vous, vous, vous, vous ne pouvez pas, euh, et donc sans contrôle, sur sûr, vous prenez absolument tous les risques euh, et vous n'avez ni contrôle, vous n'avez rien. Donc, euh, ça... Ben, je suis désolé, je ne connais pas M. Juvin Brunet, mais soit il a été très très très très mal conseillé, très très mal entouré, soit il est en train de vous, fait, de vous faire une grosse arnaque, dans laquelle euh, ben, lui, il prend sa souscription, il prend l'argent, et puis derrière, démerdez-vous les gars, il y a une bourse, il n'y a pas de bourse, il y a des, des magasins qui font et des magasins qui ne font pas, de toute manière, lui, une fois qu'il a pris l'argent, il ne vous doit plus rien. Il vous a envoyé 1000 nouveaux francs, il ne vous doit plus rien, plus de contrôle, plus rien. » Donc non seulement vous avez euh, une structure, une, un fonds qui est qu'en gros, il n'est pas en train de créer une monnaie, il est en train de créer un fonds d'investissement, et qui vous prend pour des cons, c'est-à-dire qu'il euh, crée un fonds d'investissement avec votre argent, mais sans que vous ayez aucun contrôle derrière. Euh, alors j'attends bien sûr, sur, si jamais il y avait la moindre réponse de M. Julien Brunet ou de ses équipes sur cette vidéo, j'imagine qu'ils vont parler de, de leur comité de salut public, euh, pareil, c'est du, du papier pour le moment, c'est du flanc, il n'y a, a, a rien, percé. moi j'aimerais ça comprendre un petit peu. Euh, donc euh, c'est peut-être à cet endroit-là où ils peuvent apporter certains éclairages, de me dire « Ah ben si, euh, et en fait il y a une organisation, et peut-être que je me trompe, et que derrière euh, l'organisation est superbe, mais ce qu'il risque de dire, c'est que ce que vous dites ne va pas arriver parce qu'on va mettre en place des contre-pouvoirs, ça n'est pas fonctionnel ». Ça Marche pas ça. Encore une fois, euh, si vous souscrivez euh, au franc libre, euh, bah c'est vous qui prenez les risques. Donc c'est vous le contre-pouvoir. C'est à vous qui devez pouvoir avoir un organe de contrôle. Si c'est vous qui souscrivez et que derrière c'est un tiers, un autre qui va faire le contrôle, ça marche pas. C mais quand je dis ça marche pas, ça marche jamais. Ça marche un peu, mais ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Et que tant que un, il euh, ne révisent pas de manière drastique leur projet monétaire sur le fond, et que de deux, euh, ils ne révisent pas de manière drastique l'exécution, c'est-à-dire les moyens d'échange pour commercer et pour échanger contre d'autres de, devises, et que trois, ils ne révisent pas drastiquement euh, le euh, droit qui donne aux premiers souscripteurs qui prennent tous les risques et pour n'avoir aucun droit, vous avez un truc qui est une planche pourrie. Désolé. Si vous changez ces trois choses-là, je serai prêt à euh, changer mon avis, mais là, je suis désolé, c'est zéro pointé, c'est une, une fausse bonne idée, euh, et qui est très très fausse et très très mauvaise. Alors, à demain et après-demain pour parler d'or et d'immobilier, n'oubliez pas de vous inscrire, partager, discutons, euh, moi je suis prêt, Si, vous si, si, y a des défenseurs de ce projet de M. Julien Brunet, surtout parlons-en, euh, répondez sur le fond s'il vous plaît si vous répondez sur la forme moi ça ne m'intéresse pas et si, vous, si, vous, si vous voulez juste m'insulter faites-le je vous en prie mais ça ne m'intéresse pas non plus encore une fois euh, ce que j'essaie de faire c'est quelque chose de constructif hein. je, encore une fois je me fiche de Julien Brunet et si ça pouvait marcher et s'il pouvait réussir s'il pouvait y avoir quelqu'un qui a un projet politique avec un projet économique sérieux moi je suis dedans, il hein, n'y a pas de problème euh, sauf que là peut-être que politiquement son truc est intéressant d'un point de vue monétaire et économique c'est foireux, désolé allez à votre bonne fortune